Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre chaîne Destination Camping Car. Depuis maintenant cinq semaines, vous l'avez vu, nous vous parlons des vins de Bourgogne et du road trip que nous avons effectué l'année dernière pour le compte de, du BIVB, c'est-à-dire l'interprofession des vins de Bourgogne. Nous avons commencé par la partie la plus septentrionale, celle qui est le plus au nord, c'est-à-dire la partie de Joigny avec la côte Saint-Jacques. Puis nous sommes descendus tout en suivant Lyon euh, jusqu'à Auxerre, où nous avons vu les côtes d'Auxerre. Euh, à partir de là, nous avons euh, tourné un petit peu autour avec Coulange-Lavineuse, Coulange-Lavineuse, avec Écolive Sainte-Camille qui euh, abrite euh, des fouilles archéologiques d'une villa romaine euh, qui était très intéressante. On a continué après Coulanges sur Chitry. Euh, et puis, euh, après Chitri, nous avons eu Tonnerre. Tonnerre qui a été une ville pour nous euh, assez particulière puisqu'on a eu un petit peu du mal à l'apprivoiser au départ. C'est vrai qu'il faisait pas très beau quand on y est allé. Et puis, au fur et à mesure qu'on a rencontré des gens... Et puis, ce qu'il y a d'extraordinaire à Tonnerre, c'est cette fosse gigantesque avec ses eaux euh, absolument euh, magnifiques, euh, translucides. C'est un endroit autour duquel la ville s'est bâtie euh, complètement euh, et puis euh, c'est un, un endroit dont on ne sait pas d'où surgit l'eau mais on, on parle d'eau on est aussi euh, là pour parler de vin le... nous attaquons donc le dernier épisode sur le, le, le côté hausserrois de la bourgogne euh, nous allons donc aujourd'hui vous parler de Épineuil, Épineuil euh, qui est connu pour avoir euh, vu naître euh, Alfred Grévin du musée Grévin que vous connaissez tous j'imagine. Je vous invite à voir la vidéo, laissez-nous en commentaire euh, votre appréciation sur, euh, sur ce format que nous avons mis en place. Je sais qu'il ne plaît pas à tout le monde, euh, mais en tout cas voilà, c'est un, un format un peu plus euh, professionnel, un peu plus épuré, euh, certes.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 Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. La colline d'Épineuil fait face à la ville de Tonnerre sur la rive droite de l'Armançon, affluent de l'Yonne. On est à 2 heures de Paris, 2 heures de Dijon et une demi-heure de serre. Nous rejoignons Dominique au domaine de l'abbaye du Petit Quincy. Alors en fait, ici, c'est une ancienne dépendance cistercienne, qu'on appelle une grange cistercienne. Euh, juste à côté d'ici se trouve l'abbaye de Quincy qui a été fondée au XIIe siècle et les moines de Quincy avaient développé un vignoble très important sur Épineuil à partir du XIIIe siècle et ensuite le vignoble a pris vraiment une grande importance. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le domaine du Petit Quincy Exactement, souvent les granges viticoles cicerciennes prenaient le diminutif petit devant le nom de l'abbaye, à Chablis il y a le Petit Pontigny et juste à côté, dans Épinoy aussi, il y a un endroit qui s'appelle le Petit Mollem, qui était une dépendance de l'abbaye de Mollem. La particularité de ce vignoble, c'est qu'à un moment, dans sa vie, il a presque disparu. Entre 1960 et 80, il restait pratiquement plus de vignes. Il, est, il a commencé à se replanter à partir de 1975, assez rapidement. Ça reste un vignoble confidentiel. Mais malgré tout, beaucoup beaucoup de gens commencent à s'y intéresser, euh, vraiment. Le vignoble renaît à la fin des années 70, et c'est en 1993 que la dénomination Épineuil reçoit son identité propre, au sein de l'appellation Bourgogne. Pour moi, la particularité vraiment des Bourgogne-Épineuil, c'est la finesse, l'élégance, la minéralité très délicate, Qualifiés de vins de dentelle, léger, aux ailes d'ange, les vins rouges de l'appellation Bourgogne-Épineuil sont issus du cépage Pinot noir et les rosés, des cépages Pinot noir ou Pinot gris. Le vignoble est plutôt très bien exposé puisqu'on a des coteaux majoritairement sud-est et sud. On a eu quelques orientations au nord-ouest mais qui sont à faible pente. Ça nous donne une maturité qui est assez précoce malgré un microclimat plutôt frais puisqu'on a la rivière Armançon qui passe dans le fond de la vallée. Le vin d'épineuil a une typicité assez marquée. On retrouve une minéralité donc qui est assez typique pour l'appellation et aussi beaucoup de fruits. Donc la minéralité est due principalement au terroir puisqu'on est sur un sol qui bien et à ses expositions et son microclimat. D'ici ou même d'un peu plus haut, on arrive à dominer tout le, le vignoble d'Épineuil, euh, donc de la côte des Beaumont, ici les Danos, puis à notre gauche on a les fauconniers, et en plus on domine le village d'Épineuil et la ville de Tonnerre euh, en arrière. Pascal, j'ai entendu dire qu'il y avait, euh, qu avait quelqu'un de célèbre qui était né à Épineuil. Oui, Épineuil est le village natal d'Alfred Grévin, euh, très célèbre dans le monde entier pour son musée de cire à Paris. Alors ici, on peut faire, euh, oui, des randonnées euh, pédestres, quelques randonnées à cheval, et puis euh, on peut flâner dans le vignoble pour passer un moment agréable et, et tranquille. La partie vallonnée du vignoble est abritée par la forêt des vents froids du plateau de Langres, ce qui crée un microclimat favorable à la culture de la vigne. Après cette escapade sur le vignoble en compagnie de Pascal, il est temps d'aller se restaurer et nous avons le plaisir de partager une table gourmande chez Dominique avec des invités de choix, Patrice le sommelier, Benoît l'œnologue, Guillaume l'éleveur et Thomas le fromager. Nous sommes sur le domaine fermillon, dénomination épineuil rosé, à base de pinot noir, on veut un plein de gourmandises avec du fruit, une belle fluidité. Pour accompagner ce rosé, euh, nous allons déguster un tartare de veau de lait aromatisé aux épices et au parmesan. Donc là je déguste un bourgogne épineuil de chez Vartel. C'est un vin qui va très bien s'accorder avec euh, l'agneau grâce à sa fraîcheur, grâce à son fruit. Avec un bourgogne épineuil, je préconise de l'époisse qui est un fromage euh, affiné au mar de Bourgogne de la région qui apporte un caractère, un côté sous-bois, très agréable. Vous avez aussi les chèvres qui se marient très, très bien. Donc on a les chèvres de Charolles en Saône-et-Loire ou les chèvres de Lyonne. Et puis un petit syndictaire euh, qui vient euh, apporter un côté terroir qui se marie très très bien. Sur la rive droite de l'Armançon, le village d'Épineuil propose une vue imprenable sur le canal de Bourgogne et de la vallée de l'Armançon. Terre de vin rouge mais aussi de rosé, il offre des vins, les Bourgogne-Épineuil, fins et délicats, Confidentiel et rare, à découvrir absolument. Quant à nous, nous nous dirigeons désormais vers le sud, cap sur la Côte d'Or, pour découvrir cinq nouvelles dénominations. Merci d'avoir regardé cet épisode, on vous retrouve la semaine prochaine, mercredi à 19h, pour un nouvel épisode, cette fois nous serons en Côte d'Or, à Dijon, sur un endroit qui a un nom un petit peu particulier, puisqu'il s'agit du Montre-Cul. Restez fidèles au poste, on vous retrouve la semaine prochaine.